Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo sortie de zone numéro 26. Alors aujourd'hui, euh, je, je vais juste m'amener avec ce qui est là, pour moi, euh, notamment euh, bah dans, dans toute la difficulté que c'est aujourd'hui euh, de faire cette vidéo. Euh, bah, je, je vois que bah, c'est pas que la vidéo c'est vraiment euh, également le euh, la euh, j'ai envie l'énergie globale <rire> on, on, on peut dire que c'est l'énergie de la procrastination euh, dont j'ai pu déjà vous, vous parler un petit peu hein, euh, euh, dans quelques vidéos et euh, puis je, je vois qu'aujourd'hui, en fait, euh, ce, qui, euh, ce qui est vraiment difficile pour moi à faire, euh, bah c'est de réaliser fi finalement tout, tout le chemin que j'ai parcouru euh, euh, au début des vidéos, hein, de, depuis la première, donc ça fait déjà 26 jours, 26 vidéos, mais, euh, mais également euh, tout, tout au long, euh, finalement, tout au long des expériences de ma vie, et, euh, et je vois qu'aujourd'hui, euh, lorsque c'est difficile euh, bah de passer à l'action, lorsque c'est difficile de, de rester concentré, focalisé sur euh, mes objectifs et sur mes engagements, euh, je vois que euh, bah je, je peux avoir euh, la tentation euh, très forte de dévaloriser le chemin que je fais, de dévaloriser mes actions. Euh, euh, aller finalement chercher euh, ce, qui, ce qui est le plus... Euh, bah, on va dire... Euh, chercher vraiment... Euh, vous savez, un peu comme euh, banaliser les actions que je fais, voir euh, l'aspect plus négatif, voir euh, finalement donner raison à cette voix critique qui finalement pourrait nourrir... Euh, l'espace dans lequel je pourrais me dire, bah oui, mais à quoi bon euh, Peut-être que vous, vous connaissez aussi cet espace, hein, dans d'autres dans, dans contextes. Euh, à un moment où, effectivement, euh, bah, euh, vous savez, il euh, y a un effort de parcouru, euh, et en même temps, il bah, y a, euh, c'est, vous savez, comme dans les marathons, où euh, on court, on court, euh, bon, au début ça va, euh, j'ai envie de dire, bah, c'est sûr, il hein, y, y, y a le début, tout ça, mais il y a un moment où, euh, arriver à un point, c'est le fameux mur, c'est le fameux... Euh, euh, euh, le, le fameux euh, plafond de verre, euh, ce, ce, ce, ce moment où, effectivement, on, se, on peut se poser une limite à soi-même, et, euh, et se faire croire, s'auto-persuader que c'est notre limite, et que euh, finalement, ben, euh, c'était beaucoup mieux euh, quand, euh, ben, quand on ne s'est pas mis à courir, quand on n'a pas commencé à faire cette chose nouvelle. Et là, ce qui se passe pour moi, ben, c'est « ah oh là là, mais <rire> pourquoi je fais ces vidéos ?» Et, euh, et je souris parce que euh, ben, c'est particulièrement dans ce moment-là, où euh, c'est important de se rappeler, vraiment de se rappeler euh, bah, d'être doux avec soi-même, euh, de se rappeler d'être compatissant avec soi-même et puis du coup d'être vraiment euh, accueillant et acceptant. cest que c'est dans ces moments-là où au lieu de rajouter du feu sur... Euh, plutôt de l'huile, sur le feu de la dévalorisation, euh, de la résistance, euh, du blocage, ou de la limite, de la croyance limitante. Parce qu'effectivement, bah, c'est quelque chose qui est en lien avec euh, notre intérieur et ce qu'on croit. Mais c'est aussi en lien avec une réalité qui est que bah, là, aujourd'hui, euh, arrivé à la, à la, à la 26 e je... Euh, euh, bah, je commence à sentir euh, le besoin de, euh, de revenir à moi pour justement euh, m'accepter dans toute, euh, toute la difficulté que c'est de, euh, bah de, de persévérer et de, de continuer à cheminer et à faire les actions euh, malgré, euh, euh, on va dire... Euh, malgré le manque de résultats, et puis euh, quand je dis le manque de résultats, c'est pas réellement un manque de résultats, c'est surtout une, une perception qu'on a, c'est-à-dire que, euh, en fait, je ce qui, ce qui est là pour moi, c'est que, euh, bah, c'est sûr, hein, j'ai envie d'offrir une plus grande portée à, euh, à la NDC, j'ai envie de... Euh, de pouvoir euh, partager et contribuer à, à, à offrir justement les, les, les connaissances et les expériences euh, en termes de, bah, de relations, en termes de connaissances de soi, d'épanouissement de soi et puis d'expression de, de son plein potentiel. Et en même temps, ben, je, je peux par moment euh, du coup recontacter à, à la non-légitimité euh, dont je vous ai euh, quand même pas mal parlé. Euh, et finalement, vous savez, il y a un moment où, comme je vous disais, euh, on est arrivé à un, à un espace où euh, eh ben, on a commencé à le faire. Notamment là, moi, ce que je peux voir, c'est que voilà j'ai commencé à, à faire ces vidéos, je me sens beaucoup plus à l'aise, euh, je, je me sens plus dans le même état euh, euh, émotionnel et puis... De, de vécu hein, euh, dans lequel je pouvais être euh, au début et, euh, et en même temps là ce qui est là c'est vraiment euh, finalement la peur euh, c'est cette peur en fait elle est surtout l'expression de la résistance l'expression finalement de la croyance limitante contre laquelle je suis en train de me heurter vous savez, celle de, bon, en fait, euh, tu fais des efforts, euh, tu t'es dépassé, euh, bon, c'est bien, mais euh, maintenant, à quoi bon euh, Pourquoi continuer euh, De toute façon, euh, euh, c'est pas ça qui va changer le monde. Enfin, vous voyez, il y a <rire> tout, tout plein de, de discours euh, qui pourraient nourrir ce mur et me dire, bon, en fait, euh, c'est... C'est peut-être pas... Euh, euh, je pourrais contacter un espace de doute, me dire, bah, c'est peut-être pas là où je dois continuer à mettre de l'énergie, puis euh, euh, ça sert peut-être pas à grand-chose que je fasse ça. Et blablabli, et blablabla, euh, vous aurez compris, en tout cas, c'est euh, une sorte de machine qui s'autogénère. Et, euh, et souvent, euh, ce que j'ai pu entendre, euh, pour revenir aux au maratonniers ou, ou aux gens qui courent, euh, ben, ce fameux mur, il y a un moment où euh, c'est important de se dire que, euh, ben, ok, il y a un mur qui est là et il est puissant, mais la réalité c'est que euh, ben, euh, j'ai fait tout ce parcours jusque là, et, euh, et puis ça va être important de continuer malgré, euh, les, malgré les doutes, malgré euh, la résistance, malgré ces fameux discours intérieurs parce que finalement, c'est ça qui va me permettre d'expérimenter encore plus une sortie de zone. C'est ce qui va me permettre finalement euh, de créer une réalité nouvelle qui va venir complètement exploser la, la croyance limitante, donc le fameux mur. Parce que, vous voyez, euh, ben, ce mur, il nous arrête dans la mesure où on y croit et où on se laisse, j'ai envie de dire, bloquer par ce, ce, ce mur intérieur et puis surtout par ces discours qu'on peut se raconter. Parce que on peut se les raconter, mais on peut soit les écouter et finalement... Euh, ben, revenir dans notre zone de confort en se disant bon voilà j'ai pris assez de risques ça va aller jusque là euh, ça ira, c'est suffisamment inconfortable pour que je ne recommence plus du tout ou alors je peux m'en servir pour me dire waouh là je suis arrivée vraiment encore plus à un point extrême de, euh, des limites que, que je touche actuellement et, euh, et je peux bah, Aujourd'hui, faire preuve d'encore plus de douceur avec moi, en ayant conscience que je touche à une limite, mais que cette limite, ce n'est pas elle qui va m'arrêter. Au contraire, je vais faire preuve d'encore plus de, de douceur avec moi, et puis d'accueil et d'acceptation, pour justement continuer à faire un pas de plus chaque jour faire un pas de plus, chaque jour, chaque instant, mais voyez, continuer à, à finalement euh, euh, maintenir, maintenir l'effort que j'ai pu faire, et puis surtout maintenir ma volonté à moi de créer une réalité nouvelle par rapport à ce que je peux connaître, par rapport à ce que je peux me raconter, par rapport aux croyances limitantes euh, qui, qui, qui jusqu'à présent ont pu limiter ma vie. Donc voilà, le premier pas, c'est vraiment ben, de voir qu'il est là, ce mur, que ça devient difficile. Euh, et en même temps, ben, de faire le pas de plus qui fait que ben, je me rapproche de qui je veux être vraiment. Euh, je me rapproche de, euh, de l'acceptation de ce que je suis, de qui je suis avec mes limites, avec euh, là où j'en suis. Et puis, euh, et puis finalement, c'est aussi d'une certaine façon euh, retrouver la liberté sur, euh, sur ce que je peux porter comme croyance, ce que je peux avoir comme image de moi. Euh, finalement, c'est aussi une façon créatrice euh, et créative de... Bah de retrouver du pouvoir et puis de d'honorer de, bah le chemin qui a été fait jusqu'à présent. Parce que c'est souvent dans les moments les plus difficiles. Euh, lorsque on fait le petit pas de plus pour les surmonter, euh, bah mine de rien, c'est ce, ce qui va transformer le mur finalement en porte qu'on traverse, qu'on ouvre, et, et, et que finalement, quelques années plus tard, euh, que, wow, euh, je vais réaliser que, waouh, aujourd'hui, je l'ai oublié, mais la réalité, c'est que ce mur, il, il est extrêmement... Euh, bah, était, ça, ça pouvait être un vrai stop, tellement c'était intense, et tellement c'était difficile, mais parce que je me suis offert un, un peu plus de douceur et encore plus d'acceptation de là où c'est, ben, j'ai pu faire ce petit pas en plus qui, qui m'offre de la liberté, euh, finalement, la, la, la, la vraie liberté intérieure que je recherche. Et finalement, ça vient nourrir cette confiance dans le fait que ben, je peux continuer, que je peux créer, et puis et que je peux vraiment euh, connecter tout le pouvoir euh, que j'ai ben, sur, sur la vie, sur ma vie. Voilà, donc euh, ben, j'espère que... Euh, euh, bah, cette vidéo euh, vous aura euh, éclairé ou apporté, euh, je vous remercie et puis euh, je vous invite à, à prendre soin de vous, à vous offrir beaucoup de douceur, euh, beaucoup euh, d'acceptation, euh, surtout dans les moments les plus difficiles euh, et, et là où vous pouvez toucher à, à des résistances ou des limites, euh, c'est souvent là, dans ces moments-là où on a le plus besoin euh, de douceur et d'acceptation. Voilà. Euh